le temps de t'aligner dans ton cœur par le cœur et pour le cœur au cœur de ce qu'il a de plus pur et de meilleur et ainsi tu épouses le grand tout dans ce qu'il a de meilleur et pour le meilleur par le meilleur Demande numéro 5 Béni soit l'amour inconditionnel et sa totale bénédiction. Béni sois-tu Père bien-aimé. Béni sois-tu Mère bien-aimée. Béni soit votre amour. Béni soit l'amour inconditionnel et sa capacité à rendre harmonieux la cohabitation des pôles inverses, en ce qu'ils ont de commun, d'originel et d'éternel, afin que ces valeurs illuminent les cœurs, les consciences, les esprits et les âmes et que toute chose soit une bénédiction et une grâce délicieuse à chaque instant et pour tous. Merci.